Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma tenue du jour. Ce genre de vidéo, j'aimerais vous le faire de temps en temps pour aborder les vêtements et accessoires ou pour réviser le vocabulaire vestimentaire, c'est-à-dire le vocabulaire relatif aux vêtements. Et c'est parti! Je commence par le sac car après, je vais l'enlever. Donc je porte un sac marron, je le porte en bandoulière, ça veut dire que sa lanière est posée sur mon épaule et traverse mon torse en diagonale. Maintenant parlons de mon haut. En général, les pièces qu'on porte en haut en français sont appelées haut. Donc c'est le haut et celui-ci en l'occurrence, on le nomme top en français, tout comme en allemand, das Top. Alors mon top est bleu marine avec un imprimé à poids. Par ailleurs, il est ample. C'est tout le contraire de serré ou étriqué. L'encolure de ce haut est en V et c'est une pièce sans manche. A présent, je vais vous parler de mon jean, il est plutôt classique et droit. J'avoue que j'affectionne les jeans. Au lieu de dire j'aime beaucoup ou j'adore, vous pouvez dire j'affectionne. Et attention, en allemand on dit jeans, mais en français c'est le jean et non le jeans. Voyons, en fait mes deux autres accessoires. Mes chaussures, ce sont des sandales noires à semelles compensées. et j'ai également mis un collier voilà pour ma tenue j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas un pouce bleu et je vous dis à très bientôt bisous bisous Mouah.